Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech en direct du Salon Batibo 2017 ici à Bruxelles en compagnie de Stéphane de chez Beco. Merci de nous recevoir Stéphane. Merci de, Thomas de venir sur notre stand. Alors tu as une, euh, une belle nouveauté, alors on connaît déjà vos frigos, vous, vous faites plus que partie intégrante du marché du frigo en Belgique. Et là, vous avez quelque chose de très nouveau à nous montrer. On est vraiment venu voir la nouveauté, principalement chez toi. Explique-moi ce nouvel réfrigérateur américain. Alors, le nouveau frigo américain ici avec le format 4 portes. Donc, nous avons ici un grand frigo qui s'ouvre sur deux portes avec la possibilité de mettre des grands plats directement dans le frigo et d'être modulable. Alors on va être tout à fait précis, euh, Les gens nous, enfin, voilà, on connaît déjà bécole les gens connaissent le magasin, on a notre site de vente, mais ce frigo existe déjà, c'est juste qu'en fait il a, on élargit la gamme en fait. Hein. On élargit la gamme tout à fait, donc il, est, il existait déjà en quatre portes avec cette partie ici en congélateur, maintenant on a transformé le congélateur en cave à vin. C'est un élargissement de la gamme, hein, vraiment. Alors explique-nous alors un peu la particularité avec les, les ions, le distributeur d'eau, les lumières bleues. Qu'est-ce qui fait que ce frigo est vraiment unique sur le marché alors. Chez Beko, on a ici le Blue Light. Le Blue Light est une technologie qui empêche l'arrêt de la photosynthèse des végétaux. Donc ça veut dire que vous allez toujours avoir, par exemple, vos salades qui sont parfaitement croquantes. Donc on est dans une, dans même une amélioration de la conservation ici. Ce pas simplement un, un, pas un simple frigo. Okay. On augmente de 30 jours la conservation des aliments. Donc on voit une belle lumière sur le côté, alors je précise, il clignote car il est allumé, et il est, il est ouvert, et il est en fonctionnement dans le showroom, ce ne sera pas le, le cas chez vous. Alors Stéphane, une question évidemment qui est très importante, les clients nous le posent régulièrement, on voit ce distributeur d'eau, les filtres et les filtres à eau. Alors le filtre à eau est situé à l'arrière de l'appareil, donc c'est une cartouche que l'on raccorde et vous avez pour une certaine capacité d'eau à tirer vous aurez, vous aurez un témoin qui s'allumera sur l'appareil pour vous dire qu'il faut changer le filtre. Vous avez également un néo est-ce donc c'est bon bien un frigo no-frost Alors c'est un frigo no-frost avec la particularité d'avoir deux circuits de ventilation séparés. Donc ça veut dire que vous avez un circuit pour le congélateur et un circuit pour le frigo. Quel est l'avantage de, de ce néo cest C'est-à-dire que vous n'avez jamais les aliments qui sont situés tout près des grilles de ventilation oui. qui vont geler. Ce qui était le cas dans certains modèles d'autres marques. Bien compris. Alors, frigo extrêmement complet, évidemment. Compartiment surgélation, alors je vois des glaçons, est-ce que c'est une fabrique de glace ou c'est un stockage, explique-moi un peu. Cet appareil fabrique automatiquement les glaçons. Et il les et met il dans va, tout ce tiroir. Et il va remplir ce tiroir. Bien sûr cet appareil ne pile pas la glace, vous aurez une petite palette pour récupérer vos glaçons. Pas et la grande nouveauté, car ça c'est un peu des, des choses qu'on connaît, pour information on a déjà tourné une vidéo qui présente ce produit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. La cave à vin, évidemment. La cave à vin, donc c'est nouveau sur cette série, donc une cave à vin avec quatre cléettes, avec la particularité d'avoir les deux cléettes supérieures qui sortent à 100% pour présenter vos superbes bouteilles de vin. Allez. Alors on est sur une cave de mise à température, une cave de présentation, de présentation. et verre anti UV. On est bien d'accord. Oui, et on va balayer les températures entre 2 et 20 degrés. Eh bien Stéphane, j'ai bon espoir dans ce frigo, je pense qu'il aura beaucoup de succès, il a vraiment un look très épuré, très réussi, félicitations. Merci beaucoup de, avoir, de nous avoir accueillis sur ton stand. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, commenter, liker, partager, YouTube, Facebook et Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao